Donc, nous sommes Marguerite Blanc et Justine Lajus Poyot, deux architectes associés sous le nom de Marguerite Poyot Architectes. Et ce livre est la restitution d'un road trip de trois mois euh, sur les architectures vernaculaires de l'Est américain. Euh, ce voyage, nous l'avons fait grâce à une bourse dont nous avons été lauréates en 2019. C'est une bourse de l'Institut des architectes américains qui envoie chaque année un, architecte, euh, un jeune architecte euh, parcourir les états unis euh, alors ce voyage, en fait, pour nous, ça a été un moment de transition dans nos parcours. On avait l'ambition de créer notre agence d'Archine. Et avant cela, on avait l'idée de prendre un moment pour euh, avoir une réflexion sur les bases et les valeurs qu'on allait euh, mettre en œuvre dans notre future pratique. Et le thème du vernaculaire, parce qu'on avait l'intuition qu'on allait trouver des éléments techniques euh, qui allaient euh, enrichir notre... Euh, notre conception de, de l'architecture C'est un voyage qu'on a organisé six mois à l'avance. Enfin, notre méthodologie s'est un peu passée en trois parties. D'abord, toute une grosse partie de préparation. Donc, entre le moment où on a gagné la bourse et le moment où on est parti, il s'est passé à peu près six mois. Et donc, on a eu ces six mois pour prospecter, euh, vraiment faire nos recherches euh, depuis, euh, depuis la France. Et, euh, on a constitué une, une grande carte sur laquelle on a pointé tous les lieux dans lesquels euh, euh, on aimerait euh, aller voir euh, ces architectures-là. Donc au début, la carte, elle, elle, elle prenait en compte tous les États-Unis. Et puis après, on a dû euh, recentrer et identifier un tracé qu'on pouvait réaliser en trois mois et euh, par voie terrestre, parce que c'était une, une de nos envies. Et euh, donc on a finalement décidé de se concentrer à l'est des États-Unis parce que déjà à l'ouest, les architectures vernaculaires en terre avaient déjà fait l'objet de plein d'études super intéressantes et, euh, et il y avait beaucoup moins de données sur ce qui s'était passé à l'est et aussi que ça nous a parce que c'est vraiment le premier lieu d'arrivée des, des colons européens et que c'est un peu l'endroit où les architectures vernaculaires européennes ont été un peu catapultées sur le territoire américain et puis confrontées euh, aux ressources locales pour devenir finalement typiquement américaines. Donc ça, c'était la, la partie euh, préparatoire et euh, donc on avait notre tracé, nos points de chute, et ensuite, euh, sur place, c'était beaucoup plus euh, improvisé, et là, c'était vraiment plus de l'ordre euh, du road trip, on avait euh, voilà, plein, de, plein de points sur une carte où on savait qu'on qu voulait se rendre, mais, euh, mais ça nous a permis d'improviser de, de, un petit peu euh, chaque semaine euh, le, la direction que prendrait notre, notre parcours. Vernaculaire, ça veut dire indigène, c'est-à-dire propre lieu, euh, on aime bien cette comparaison avec le langage par exemple donc euh, un langage vernaculaire ce serait euh, un parler local, un patois régional qui, qui, montre, euh, qui, enfin, qui est partagé entre une communauté assez restreinte d'habitants et pour l'architecture c'est un peu la même chose ce serait euh, une architecture qui, euh, qui révèle euh, les spécificités d'un territoire assez restreint et donc les architectures qu'on est, qu est allé voir sur place. Ça pouvait être des, des cabanes en rondins avec des systèmes d'empilement de, de rondins et d'encoches et puis de remplissage en matériaux trouvés sur place. Ça pouvait être les ponts couverts, ça pouvait être des granges de la Nouvelle-Angleterre mais aussi les architectures des shakers, donc des communautés religieuses et il y avait un peu cette idée toujours présente que chaque fois c'était des architectures mises en œuvre par des communautés de constructeurs. Donc il faut se rappeler que les états unis c'était vraiment un monde nouveau à découvrir pour les Européens et que du coup sur ce territoire ces constructeurs ont mis en œuvre à une toute autre échelle des principes ramenés d'Europe. Et puis ensuite il y avait aussi toute une partie sur les héritages de ces architectures donc là, on avait envie de voir des architectures plus récentes, plus contemporaines et de se poser la question de qu'est-ce que ces architectes ou constructeurs avaient emprunté à ces architectures vernaculaires. Et l'idée, c'était bien sûr pour, pour voir comment en fait, ces architectures vernaculaires pouvaient inspirer et amener des outils aux constructeurs d'aujourd'hui. Dans ces héritages, on a la maison sur la cascade de Frank Lloyd Wright, qui est très connu, euh, les maisons de Fay Jones, qui était un disciple de Wright en Arkansas, euh, des maisons euh, construites par euh, les architectes du Boss, qui étaient euh, exilés aux États-Unis pendant la guerre, donc par exemple comme euh, la Hatch House ou la Long House de Breuer des maisons de louis Kahn qui sont toutes autour de Philadelphie, donc par exemple comme la Hauser House ou la Fisher House. Oui, donc ce voyage nous a permis de confirmer les hypothèses qu'on avait au départ sur l'enseignement du vernaculaire et aujourd'hui d'adopter une posture qui va recentrer le matériau au sein de la construction et de permettre de mettre l'accent dessus, que ce soit pour ses capacités structurelles ou pour son esthétisme directement. On va garder cette simplicité, cette honnêteté constructive qu'on a trouvé dans le vernaculaire et on va toujours essayer de, de valoriser le matériau pour ce qu'il est, de ne pas le cacher, de ne pas l'enfermer sous d'autres matériaux et de, et de transmettre cette, cette simplicité qu'on a trouvé là-bas.